Yo les jeunes c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Enlisted et plus particulièrement sur la bêta fermée de la bataille de Tunisie une nouvelle campagne de jeu pour Enlisted qui apporte de nouveaux véhicules, de nouvelles armes et aussi de nouvelles features comme le fait de pouvoir creuser des tranchées pour se mettre à couvert et aujourd'hui je vous amène sur la map ville en mode invasion sur le mode escouade je vous laisse regarder ça, bon visionnage Allez c'est parti on y va, on va défendre notre première position J'aime pas trop jouer défenseur, mais bon, il faut bien, il faut bien qu'il y en ait. Je sais pas, bien sûr, si c'était des alliés ou pas. Ok, touché, pas poulet Ça c'est bon. Pousse-toi de là, mon gars. Possible, il me passe devant, c'est con. Ok, les gars, restez là-bas, là. là. J'ai pas besoin de vous. cette place là qu'on doit défendre Est ce que j'ai comme exflou allez hop c'est parti ouais ça a fait ça a fait quelques kills mais au oh, punaise pas énormément je vais me soigner non c'est mort oh merde viens mes à rocher bien joué ça et là les gars voilà oh oh, le flip Il y a une batteuse là, j'ai pas vu. Merde! Qu'est-ce que j'ai pris là? Ils ont cassé la batteuse, les bâtards. <rire> je peux plus l'utiliser. On va rester par là hein, pour l'instant. Peut-être que je vais prendre les hauteurs là. Bah, ça peut être pas mal. Je pense pas qu'on puisse utiliser les canons anti-aériens. On va prendre les hauteurs Venez là les gars, venez là, venez là Venez avec moi Venez sur le toit, venez vous planquer ici On va voir ce que ça donne là-haut On va avoir un petit visu sur la map aussi C'est beau quand même Ça franchement à chaque fois ils font un gros tas sur les maps Oh y'a du monde là-haut les gars Y'a d'autres batteuses ou pas Ah là y en a pas par là Ou alors elle est, elle est détruite Je sais pas pourquoi il penche le, le viseur, ça se fait automatiquement là faut que je regarde pas Faut que je regarde et que je l'enlève ce truc Merde Tipex enfin, J'ai plus le coup de main hein. Je l'ai vraiment plus le coup de main Non euh, comment ça se passe la défense Ça tient là ou pas On dirait. On dirait, on dirait. Merde la batteuse elle a sauté. Oh, ok la a fait tête lui. On peut monter là Ah yes. Merde. Je... Oh putain il y avait un gars en bas je voulais le buter. Il est mort. Ok. Bon bien sûr c'est une position intéressante mais c'est une position qui est très repérée. Hein. Il a un fusil à lunettes lui. Est-ce qu'il y a moyen de le prendre Merde il a disparu. je le reprends, enfin, je sais que c'est c'est pas une bonne idée, mais euh... je le sais très bien, mais bon... on est pas mal là, quand même ils sont en train de caper, ils sont en train de caper ils ont dû contourner hop, si je vais par là, ça donne quoi merde, mec, ça pique toi ok, c'est bon, c'est nettoyé, nice ah, je peux tenir aussi euh, la place d'ici enfin le, le palace La place du palace J'ai un autre jeu véhicule Je sais pas si c'est un véhicule allié ou ennemi Hop là salut toi le mouvement là-bas Je laisse pas te soigner mon gars Je l'ai raté, merde Hop, toi t'es mort Il se soigne ce con Attention Oh non, Tipex, tu merde Lui il est mort Eh oui, oui, oui, tu vois Tu, tu, tu fous la merde, Tipex Oula. Oula, je voulais mettre un petit coup de crosse T'es mort euh, Qu'est-ce qu'on fait On prend ah, on prend la classe euh, Sniper. Est-ce que je peux monter dans, dans la tour là En tout cas ils sont à l'intérieur, faire attention, ils sont en train de caper. Vous voyez ces bus là, là On peut les utiliser. Je crois que ça transporte jusqu'à 9 soldats. Ah bah tiens, pour une fois qu'on peut pas ouvrir une porte, Merde, merde, putain. Pousse-toi, putain! Me... Excusez-moi, les gars, ça me vénère les, les bots là, ils sont vraiment teubés, quoi. Oh merde, y a un char Les spots. C'est vraiment le souci hein, de ce mode de jeu là, c'est pas possible, quoi. Et moi je visse comme un pied Mais c'est vrai que c'est chiant Ces bots qui se mettent devant, devant vous là Restez planqués les gars Je vous ai rien demandé Vous viendrez quand j'aurai besoin de vous Ah je veux pas, pas qu'il se soigne. Bon je vais être à court de mine c'est ça euh, J'ai pas d'expo de, là pour le, le, le véhicule là qui est sur la euh, de là euh, tiens mon pote il en a lui est, Il est blessé en plus Il est où le véhicule Grave. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je qu l'entends là, mais... Euh, on va essayer de nettoyer... Euh, euh, avec ça. C'est pas l'idéal. Comme arme. Faut que je prenne les hauteurs. Déjà, on va essayer de reprendre... Le palace. Ah oui, c'est vrai que ça remonte pas le... Non, donc faut juste les gens pêcher pendant 600 tickets, 620 tickets de progresser. Ça va être long hein, je vous préviens. Hein. Viens avec moi mon gars, viens avec moi, suis-moi. Suis Reste là, on va essayer de retourner là-haut. Hein. On aura un bon visuel. Putain, ils sont en train de nous flanquer par là, c'est con. Ah j'ai plus ça en plus. Viens là toi. Recharge, recharge Ils vont arriver là. Ou alors à hein, moins qu'il fasse vraiment le tour. On va être par là normalement. Firme. Oh putain. Hop Je vais perdre mon, mon tireur, c'est sûr. Hey, T'es pas mort encore il faut récupérer mon tireur du coup. C'est bon, il est toujours en vie. Nice C'est bon ça. C'est le seul point positif que je trouve au.. à ce mode. C'est le fait de pouvoir changer rapidement de.. De soldats, donc du coup d'armes. Mais sinon, franchement, euh, ils sont vraiment teubés les IA. Et pourtant, il y a, y a des mises à jour, hein. je peux vous dire que ça, ça bosse hein, dessus. Hein. Mais c'est compliqué hein, de, de pouvoir coder euh, les IA si j'ai bien compris. Oh mais non mais non mais non mais non que attention Hop Je change Est-ce qu'ils se soignent tout seul là Normalement oui Yes Ils se soignent tout seul Bouge pas Je m'occupe d'eux Ah j'aurais dû prendre ça tout à l'heure J'étais bien Ils sont revenus ou pas par là oh, C'est bon tiens pour l'instant Attention, attention, blindé. Ah, J'ai pas le coup de main pour la... Ouais, la balistique je l'ai plus là. Je l'avais là mais je l'ai plus du tout. J'arrivais à shooter les mecs en mouvement. Ah J'ai plus de munitions. Il est, mon pote, il est mort. Mais non. Oh putain, moi aussi je suis mort. Euh, vite, on change. Qu'est-ce qu'on va prendre Est-ce qu'on prendrait pas un char, tiens On va tester un char. J'ai de la paix, c'est bon. Oh merde, c'est lui Je voulais juste tester hein, le... la batteuse. Ah merde Yes, j'en ai encore eu un Allez neutralise le ce putain de blindé là Ah merci mettre de l'âcheux. Oh, je suis là. C'est l'acheux que j'ai. Bon, oh, c'est pas mal là. Lui pas mort, je crois, hein. ça, ça c'est fait t'es un ouf toi t'es un ouf peut pas te confronter à un char comme ça c'est pas possible <rire> euh, on est pas mal là je trouve peut que ça peut me flanquer sur ma gauche Pas mal de carcasses ici quand même Il hein. va nous prendre un peu plus bas. Merde, je suis parti dans leur zone. Je passe gaffe. Non, chenille endommagé, quest ce qui me tire dessus D'accord. J'y suis plus Ah oui d'accord, c'est parce que j'ai qu'une seule chenille qui est... Okay. Ils sont deux en bas, je suis dans la merde. Si j'arrive à m'en sortir ça un miracle Allez allez allez je sais que je peux réparer mais je suis en train de de, de tirer là je peux pas rien faire oh, putain. On va essayer de réparer mais bon j'y crois moyen Oh là oh là oh là Ah bah non c'est mort euh, Bouge bouge bouge bouge Ah il a pété Mon chat Crève toi Oh il m'a découpé c'est pas grave on retourne au combat on a bien tenu quand même en char c'est bien c'est rare c'est très rare je vous le dis et on va on va la remporter cette victoire désolé on n'aura pas vu grand chose de cette map hein. mais euh, l'objectif c'est de, de bien défendre et pour l'instant on tient pour l'instant on tient on sait très bien que ça peut vite basculer Je pas où les foot mes gars du coup là Il y a du monde sur la droite, sur la gauche là-bas. Euh... on va bouger. Venez avec moi, venez avec moi. Suivez-moi. Formation serrée. Tant okay, on va faire comme tout à l'heure. Hein. C'est pas original, mais si c'est efficace, c'est tout bon. Euh... Est-ce que je peux pas les foutre par là mes gars là Allez les gars venez par ici là Mettez-vous par là checker La place Et moi je vais essayer de, de neutraliser les mecs qui progressent quoi Oh putain il y a du monde Ah ils sont chiants à se soigner tout le temps hein. euh, char char sont arrivés en, en véhicule. Ils sont à l'intérieur. sont fait traiter ou pas Bien joué les gars. Non, il est pas mort. Donc personne dedans, c'est bon Les gars sont toujours là-haut, yes. Et je vais essayer de passer par là. Putain j'allais lui mettre un coup de cross. Oh là là là là. C'est le bordel ici avec tous les chats. <rire> cimetière. Allez 90 tickets ça va le faire. Hop on va prendre un peu les hauteurs. Allez termine les toi termine les là. Tu vois pas ils sont en train de se soigner mon gars. Ah Merci. on va en bas ah raté okay. on recharge allez 15 tickets ça va le faire y'en a qui a pris le bus <rire> ok char char c'est pas vraiment un char mais euh... blindé est ce que je peux me le faire avec avec la dynamique contente tente ou pas Il <rire> est tenté, il tenté Ah merde il est beaucoup trop proche du coup. Oh putain Bien joué ça les gars C'est efficace Voilà ils ont plus de Ils ont plus de tickets Tiens mange on a remporté cette bataille les gars, la ville est à nous, ils ont même pas capturé le premier point, c'est du tout bon, bien joué les gars, le bus il a pris cher, que je vu. victoire des british, bravo messieurs, bravo bravo. Voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Ça aide vraiment la chaîne à évoluer. On approche des 30 000 abonnés et je vais essayer de vous préparer quelque chose pour ce cap significatif. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.